Et vous allez voir de l'intérieur comment il gère cette contrainte avec le talent qu'on lui connaît. Bonne écoute! Donc voilà, nous voilà rendus presque à la fin du concert. Un des derniers morceaux du set. Donc c'est toujours cool de faire participer les gens comme ça. Il y a des gens Franck le fait à merveille en a qui laissent des traces par des paroles et par des gestes Bon, en soi, là c'est un morceau où, où j'ai pas vraiment grand chose à faire Du moins, sur le début Il des Faut seulement que je sois vigilant sur le, le tempo Donc c'est pour ça que, que j'ai un, un métronome dans l'oreille les gars, les gars l'ont aussi. Donc je me permette de, de temps en temps de, de le lancer, histoire de, de remettre tout le monde dans, dans le droit chemin. Même si Franck a un super tempo interne, c'est toujours délicat de garder un tempo en faisant participer les gens. Qui servent de l'oubli De jeunes adolescents Qui sèchent les cours laprès midi Des employés de banque en costume délavé, y'a tous ces gens qui courent avant qu'il ne soit deux heures passées. Et moi sur ma terrasse. Là j'ai un, un top, top texte pour, euh, pour lancer la séquence. Donc euh, Dès que, que j'entends bilan, ça me donne le tournis. Ça prend des abus de bilan, hop ça Je lance la séquence et un appel. Passent, et et c'est parti. Il y en a qui laisse des Toujours très léger, balai, des... main gauche, vont... un gros Rhodes à droite. Oui. Toujours rester dans l'esprit assez cool du morceau. Dans tes bagages, qui terminent en chanson, les soirs où toi t'emmènes pas l'âge. Y'a des gens qui passent, et y'a des gens qui restent. Il y en a qui prennent des places, d'autres qui en laissent. Morceau assez simple en soi, euh, même s'il est toujours difficile, comme je vous l'ai dit, de, de garder le tempo. Tempo assez lent en plus. Donc toujours être vigilant à ça. Donc moment assez calme qui arrive. On va relâcher un petit peu. et plus ça monte au cœur. De l'exode amical, j'avoue, j'en suis aussi Si l exemple l exemple des gens... ah, Le copain Ellie, euh, toujours avec des sons de gratte. Euh, que cool. Ans, quand je suis aussi un exilé. Il y a des gens qui passent, et il y a des gens qui restent. Il y en a qui laissent des traces par les paroles et par les gestes. Il y a des gens qui passent. J'appuie un peu plus euh, ma frappe, histoire de faire monter un, un peu plus le morceau. D'ailleurs, euh, je vais, vais changer de, de road Je vais prendre un, un fagot un peu, plus, un peu plus dur là pour ces derniers refrains. Prendre la ride aussi, histoire d'ouvrir un peu plus le, cette partie chantée avec le public qui est toujours cool. Allons, on en refait un petit. Super agréable d'entendre de... le public chanter ce refrain avec nous. Ouais, super.